Salut salut, ici c'est Rex Potam, et nous voici partis pour un petit épisode de Compotam Prof. Euh, Aujourd'hui sur euh, bah, comment rendre ta musique intéressante, euh, c'est-à-dire éviter d'avoir des musiques qui sont un petit peu trop euh, ce qu'on appelle pompier avec des, des accords trop simples, et des choses qui font que euh, au bout de 30 secondes ton auditeur s'est lassé et euh, a zappé sur une autre chanson. Euh, alors avant toute chose, euh, bien entendu si t'es pas encore abonné, ben, je t'invite à le faire et à activer la cloche. Euh, N'hésite pas également à laisser un commentaire euh, pour qu'on puisse discuter un petit peu de ta façon d'approcher ce sujet-là. Euh, et enfin, j'ai écrit un dossier un peu plus complet qui s'appelle Compotable le Compagnon, qui, sert, euh, qui peut servir si tu veux toi te, te lancer dans la composition, ou si tu composes et que tu veux aller un petit peu plus loin euh, dans, dans ta façon de, de procéder ou bien si tu suis mes épisodes classiques de Compotam, où je ne rentre pas forcément dans tous les détails, contrairement à ce que je vais faire un petit peu ici, euh, eh n'hésite pas, euh, si tu veux télécharger ce dossier, il suffit euh, de remplir le formulaire et de me laisser ton adresse mail euh, pour recevoir donc, ce dossier. Le lien est dans la description. Euh, autre chose, si tu es intéressé par... Euh, obtenir une musique qui soit à toi, qui soit de, de bonne qualité, qui, soit, qui te soit utile, que ce soit pour ta chaîne YouTube, que ce soit euh, pour ta chaîne, euh, je ne sais pas, moi, Twitch ou TikTok, ou que ce soit parce que tu montes un spectacle, ou simplement parce que tu veux une musique qui t'appartienne. Eh bien, je te propose mes services, que ce soit par le biais des microservices, donc 5 euros, ou soit directement, euh, contacte-moi et je peux, euh, nous pouvons en discuter pour euh, pouvoir construire ensemble ton projet. Voilà, générique <musique> Alors, comment rendre ta musique intéressante euh, Le principe de base, on va dire, euh, pour qu'une musique soit intéressante, c'est qu'il ne faut pas qu'elle soit toujours euh, en état de repos. Euh, C'est-à-dire que si tu utilises que des notes euh, qui sont euh, ce qu'on appelle les, les degrés euh, passifs, donc par exemple, si on a un gamme de Do... Euh, À un moment, on va s'ennuyer un petit peu. Euh, ce qu'il faut introduire en, en musique, c'est ce qu'on appelle des tensions. Ce sont des moments où euh, les notes ne sont plus aussi sages. Euh, et ces tensions-là, donc on parle ici de tensions harmoniques, euh, ces tensions-là vont être résolues pour revenir à des états de repos. Tant qu'elles ne sont pas résolues, l'oreille attend ça. Et du coup, comme elle attend ça, ben, elle a envie d'écouter la suite pour arriver à... À un état où elle va se reposer. Si je te dis, si je te joue cette, cette, euh, ces accords-là, là, là tu attends quelque chose. Voilà. Donc forcément, si tu joues ça, par exemple, typiquement, ça, c'est une euh, suite d'accords où ben, tu pars d'un état stable, tu vas sur des états qui sont instables, on commence par un accord de degré 4, puis un accord de degré 5, avec sa septième, que tu résous sur un accord de Do, qui est donc de retour sur un accord stable. Voilà, donc ça c'est l'idée. Euh, donc du coup, euh, qu'est-ce qu'on va faire On va voir euh, un petit peu ben, les, quels sont les degrés... Ce qu'on appelle les degrés, donc les degrés de la gamme, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc, Ça, c'est ce qu'on appelle les degrés, degrés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Euh, on va voir ce qui, est, ce qui sont les degrés actifs et les degrés passifs. Nous allons ensuite voir les accords de la gamme, comment on construit ces accords et comment on s'en sert dans, dans, ces, dans, dans ce principe de tension harmonique. Donc c'est la troisième partie sur ces tensions-là. Alors, les degrés... Les degrés de la gamme, les degrés euh, donc premier, deuxième, troisième, quatrième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième, qui est en fait le premier, hein, c'est un Do à l'octave. Alors, les degrés passifs, donc les degrés passifs, ce sont les degrés euh, dans la gamme de Do ben, de l'accord de Do. Donc Do, Mi et Sol. Euh, ce sont des notes qui euh, vont pouvoir rester telles quelles, c'est-à-dire qu'elles sont, euh, ne ben demandent rien à personne, elles sont bien. Hein, voilà. Donc ce sont des degrés qui ne demandent pas à changer. Par contre, on a les autres degrés de la gamme qui eux ne demandent qu'une chose, c'est euh, changer pour revenir d'un degré passif vers un degré actif. Euh, donc c'est les autres degrés, hein, donc il y a le deuxième degré qui peut se résoudre. Alors lui, il a deux possibilités, il peut aller vers le 1 ou bien vers le 3. Donc, si on se met sur la gamme de Do, hein, toujours... Donc ça, c'est un accord de Do. Euh, si je prends un Ré, leur milieu, il ne demande qu'une chose, c'est à revenir, donc soit sur un Do, soit sur un Mi, qui sont donc les degrés passifs de cette gamme. Si on prend le degré 4, alors lui, il a un demi-ton, alors il a un ton de, de 5, il a un demi-ton de 3. Et en fait, il va être très attiré par le troisième degré. Toi, euh, 6. Alors 6, euh, si on veut le faire bouger, alors en fait le truc c'est qu'on veut passer d'un degré actif, un degré passif en faisant le mouvement le plus minimal possible. Donc si on va à 6, si on va à 7, on se retrouve sur un autre degré actif, donc ça résout rien. Par contre, si je descends sur le degré 5, mon 6, il descend très bien sur le degré 5, donc il se retrouve sur un degré, pa un degré passif, stable, donc 6 vers 5. Et 7, je descends d'une octave parce qu'on est un petit peu haut, 7, 7, il a un demi-ton de 1. Donc c'est ce qu'on ce qu appelle la sensible. Elle se résout vers 1. Donc, si on reprend 2 vers 1, ou 2 vers 3, 4 vers 3, 6 vers 5, et 7 vers 1. Et parfois, pour compléter ça, de temps en temps, il peut arriver que le degré 5 qui est d'un degré stable, veuille être encore plus stable et descendre sur la tonique. Ou... Parce revient en même. D'accord euh, Donc les états de repos, ce sont les notes passives. Et les états de tension, ce sont des états de notes actives qui cherchent, encore une fois, à se résoudre sur des accords, sur des notes passives. Pour ainsi réduire euh, la tension, et c'est ce qu'on appelle une résolution. Donc, c'est ce que va chercher ton oreille. Et tant que tu n'auras pas atteint un degré satisfaisant de, sta de stabilité et de repos, et eh ben euh, l'oreille va chercher à avancer et donc euh, va pas zapper, du coup, parce qu'elle a besoin d'arriver à un état euh, stable. Voilà, donc euh, on va arriver aux accords, hein, mais typiquement, si je prends l'accord de degré 7. Qu'est-ce qui se passe ici Même la, la d'accord de degré 5 en septième, euh, septième de dominante. Donc on a le 5. On va faire ce qu'on appelle une conduite de voix, c'est-à-dire qu'on va prendre les quatre notes séparément et on va voir comment elles vont euh, se résoudre. Euh, 5, je peux la laisser là, mais je peux aussi la descendre sur la tonique. Euh, pourquoi Parce que si je reste là en bas à la basse sur euh, 5, et que je veux arriver sur un accord de tonique, ça marche, mais c'est pas tout à fait encore le plus stable. Bon, par contre si, si je fais ça, c'est beaucoup plus stable. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre 5, 7. On va se résoudre sur le 1. Donc du coup, on a déjà ça. Le 2 va résoudre soit sur le 1 en descendant, soit en montant sur le 3. Ici, je pense que on peut choisir de monter sur le 3. Et enfin, 4. on oui, remarque que ça va rien changer. 4 qui va descendre aussi sur le 3. Donc de toute façon, on arrive... Ou alors effectivement, euh, ben, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va avoir un changement de voix. Typiquement. En fait, c'est comme si la basse se dédoublait. Elle va faire ça à la basse. Pendant que les autres voix vont faire.. Donc voilà la conduite de voix c'est-à-dire que chacune des notes joue comme une mélodie, c'est-à-dire c'est comme si tu avais quatre chanteurs en fait. Tu as la basse qui fait pom pom. Ensuite tu as ta pardon. Et un petit baryton pom pom. J'avais écrit dans mon compagnon, euh, le compagnon, euh, le au clair de la lune, ben juste euh, pour te montrer comment cette mélodie est construite pour revenir sur des états stables. Euh, quels sont les ben, On peut le faire en direct. Hein. Donc Tu vois, ça c'est stable. Ça c'est instable, ça veut se résoudre. Mais tout de suite on repart sur un état instable, parce que la mélodie n'est pas finie. Et on repart sur une deuxième phrase qui attend de se résoudre. Voilà, et là on a fini. Donc voilà, c'est le principe là. Alors pour les accords, les accords euh, de la gamme, euh, comment on construit des accords normaux sur une gamme, les accords à 3 sons, les accords à 4 sons eh ben, C'est ce qu'on appelle des empilements de tierces. Donc par exemple l'accord de Do, Do, Mi, Mi, Sol, donc tu as une tierce majeure suivie d'une tierce mineure, ça c'est un accord à trois sons. Par exemple si je prends un accord de Ré, ben, je fais pareil, Donc ça c'est un accord, pareil, hein, j'ai deux enchaînements de tierces, pour le coup on commence par une tierce mineure suivie d'une tierce majeure, donc c'est un accord mineur. Euh, mi pareil, fa, sol, la, si. Alors si, c'est un accord diminué, c'est-à-dire que la tierce est mineure, mais surtout la quinte, c'est-à-dire la, fin, bon, la première tierce est mineure, la deuxième tierce est mineure aussi, c'est-à-dire que la quinte par rapport à la base de l'accord, c'est une quinte diminuée, c'est pas une quinte juste, qui serait ceci. Donc on a un accord diminué. Alors là. C'est un accord extrêmement instable, parce que tu vois bien, tu as 7, le 2 et le 4 qui veulent tous se résoudre. Tu vois euh, Ils attendent que ça. Et euh, si on regarde de plus près... Donc on va enchaîner du coup avec les accords à 4 sons. Bah les accords à 4 sons, c'est la même idée. Hein. Là, tu rajoutes une tierce supplémentaire. Donc t'as la septième. Pareil, hein. Bon, bien entendu, c'est pas toujours très intéressant, surtout enchaîné de cette manière-là. Il y a des notes qui restent à... Ouais. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est par exemple l'accord de septième, donc l'accord à quatre sons, de sol. C'est ce qu'on appelle l'accord de dominante. C'est-à-dire que cet accord-là est extrêmement instable. Pourquoi Parce qu'on a ben, l'accord à trois sons de sol, mais également l'accord à 300 qu'on a vu diminuer sur le septième degré, qui demande vraiment franchement à se résoudre. Voilà. Euh... Nous avons ce qu'on appelle également dans ces accords-là, là, les accords tels que je te les ai présentés, c'est les accords, ce qu'on appelle en état fondamental, donc c'est des empilements de tierces. Par contre, évidemment, enfin, évidemment, on n'est pas obligé de jouer toujours les accords déjà aussi serrés que ça, on peut faire ça. On peut dupliquer des notes, on peut... Euh Ou pas, on peut laisser des grands intervalles comme ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir toujours à la basse ben, le la note fondamentale de l'accord. Si par exemple, au lieu d'avoir, bon c'est un accord de Do, Mi Sol, toujours un accord de Do, si à la base je mets un Mi, donc la deuxième note de l'accord, c'est ce qu'on appelle le premier renversement. C'est toujours un accord de Do, mais là c'est pareil, il est un tout petit peu moins stable, à peine, que celui-ci. Mais par contre, il permet de faire des enchaînements intéressants. Par exemple, si je fais un accord de Do, suivi d'un accord de Ré, Suivi non pas d'un accord de mi mais tu vois à la basse, j'ai ma basse qui a fait ça. Mais par contre, mes accords, c'est un accord de Do, un accord de Ré, puis un accord de Do, mais en premier renversement. Donc on est revenu sur un état stable. Euh, et donc après le premier renversement, évidemment, il y a le deuxième renversement, donc état fondamental, premier renversement, deuxième renversement, donc le deuxième renversement, c'est quand on met la quinte de l'accord à la basse. C'est encore moins stable. Et effectivement, on peut considérer dans certains cas que c'est un, un accord qui va vouloir se résoudre. Donc généralement, on le résout par étapes, c'est-à-dire qu'on va le résoudre ben déjà en descendant le, le Mi et le Do sur... Enfin, chacun d'un de, degré. Donc on se retrouve sur un accord de Sol. Et après, on achève. Donc tu vois, on commence à avoir cette idée de cheminement d'accord en accord euh, pour aller de l'avant. C'est-à-dire que ton oreille va chercher à résoudre. Le but, c'est de commencer là et d'arriver là. Euh, en utilisant des chemins détournés, euh, en proposant un chemin musical du coup, qui va aller de cet état stable vers des états instables pour revenir vers cet état stable. Alors, euh, donc du coup on arrive à la partie sur la tension harmonique. Euh, je vais te présenter ici la version simple euh, de ces cheminements-là. Il y a dans mon dossier Copotam le compagnon, une version beaucoup plus complète, tu vas voir, on peut faire des chemins beaucoup plus euh, intéressants, beaucoup plus complexes, euh, avec des accords supplémentaires, mais déjà ici euh, on va regrouper euh, les différents accords, tu vois, je l'ai déjà un petit peu fait, mais en fait on donne des noms à ces choses là, on a ce qu'on appelle les accords de tonique, euh, donc ce sont les, les accords stables, bah, c'est les accords de premier degré, hein donc premier degré et premier, premier renversement donc ça c'est ce qu'on appelle les accords de tonique ce sont des états stables euh, voilà ensuite nous avons les accords de prédominante qui sont des accords extrêmement instables ce sont des accords qui euh, sont des accords actifs donc qui demandent à être résolus donc les accords de degré 2 et les accords de degré 4 Les septièmes aussi, hein. Mais en l'occurrence, c'est pas ce que je voulais montrer ici. Euh, et évidemment, leur renversement. Donc, euh alors ces accords-là, ces accords de prédominante ne se résolvent pas sur la dominante, mais se résolvent sur la dominante. Qui eux, donc, sont les accords de cinquième degré et de septième degré? Et les septièmes et leur renversement, qui eux demandent qu'une chose, c'est de se résoudre, bien entendu sur la tonique. Donc du coup, on a euh, déjà rien qu'avec cette chose-là, on a deux chemins qui sont connus, qui sont, qui peuvent se définir. Ce sont les chemins tonique vers dominante vers tonique. Hein, donc on part d'un état stable, on part vers un état instable de dominante, et on revient tout de suite vers un état stable. Le deuxième chemin, qui est un tout petit peu plus compliqué, c'est de partir donc toujours de notre état stable, mais d'aller vers un état très instable, qui est l'accord de prédominante, qui lui va vouloir se résoudre sur un accord de dominante, qui lui se résout sur la tonique. Voilà donc ces deux chemins là, et donc du coup euh, on retrouve, oui donc là j'ai pris le deuxième degré mais là en prédominante on a aussi, euh, on peut aussi utiliser le sixième degré euh, Qu'est-ce que je, par exemple... Sixième degré, on peut l'utiliser avec des renversements donc on résout sur la, tonique et on, euh, pardon, la dominante et après on résout sur la tonique. Voilà, et donc on retrouve un peu ce qu'on appelle les accords magiques, ce sont les accords les plus habituels qu'on retrouve dans la majorité des chansons, que ce soit pop, que ce soit quel que soit le genre et même en classique, euh, ce sont les accords les plus fondamentaux, les accords donc ce qu'on appelle 1. On les, on les numérote en chiffre romain, les accords hein. Donc euh, les, on les numérote en chiffre romain sur le degré de la fondamentale. C'est-à-dire que le 1 en chiffre romain majuscule, c'est celui qui se construit à l'état fondamental sur le premier degré. Donc on retrouve euh, ces, ces accords-là. Donc 1, 4, 5. Voilà euh, ce que je voulais dire sur cette chose là, euh, je vais te proposer juste pour un petit peu euh, agrémenter ça, euh, je vais reprendre donc le au clair de la lune dans la version que je te propose dans mon compotable le compagnon, dans la version un peu plus sophistiquée. Euh, juste pour que tu vois ce qu'on peut faire quand on veut aller plus loin en utilisant un peu plus de chemin que juste tonique prédominante-dominante. Euh, il y a d'autres catégories et encore une fois, je te propose de, charger, euh, de télécharger ce dossier si tu veux découvrir ceci. Et enfin pour aller plus loin, je voudrais dans une prochaine vidéo euh, prochainement, parler aussi de, des modes, donc des différentes gammes et des modes euh, qu'on utilise en musique. Euh, parce que là on est resté juste avec le, la gamme de Do majeur, il y a moyen de faire d'autres choses aussi euh, en utilisant des chemins un petit peu différents. Euh, donc tu verras qu'on retrouve les catégories d'accords toniques prédominantes, dominantes, mais euh, bah avec des accords qui sont un petit peu différents dedans, donc ce qui permet d'avoir des chemins euh, musicaux et des chemins harmoniques un petit peu différents. Voilà ce que je voulais te dire sur ce sujet. Euh, donc n'hésite pas à t'abonner si tu l'as pas encore fait et à me laisser un commentaire si tu veux qu'on en discute. Télécharge le compagnon et fais appel à mes services si tu en as besoin. Et en tout les cas, tas de cause euh, rendez-vous bientôt. Merci, à bientôt, ciao ciao.